Oui, bonjour à tous. La, la, la présentation que je vais faire est le résultat d'une réflexion menée par plusieurs associations euh, du Homme de Roussillon, regroupées au sein d'une coordination qui s'appelle l'ACRO. Et également de discussions qu'on a depuis maintenant plusieurs années avec euh, Thierry Ruff, qui est un, un géographe euh, de l'IRD, euh, qui travaille sur euh, la, gestion so la, la gestion sociale de l'eau euh, en, en région méditerranéenne. La présentation a deux parties. Euh, donc, la première partie, euh, je vais vous décrire ce que, ce que nous appelons la crise de l'eau en de Croussillon. Ça paraît un terme un peu fort. Hein, mais, euh, vous verrez qu'il y a effectivement une crise de l'eau en langue de Croussillon. Et dans la deuxième partie, euh, ben, je, je vais vous décrire les, les solutions que nous proposons pour essayer de résoudre cette crise, cette crise de l'eau. Donc avant de rentrer dans, dans, dans les détails de la présentation, je vais, je vais, vous, présenter, je vais vous donner deux chiffres euh, que, je vais, que je vais commenter rapidement. Euh, un premier chiffre euh, qui, qui concerne en fait la quantité d'eau euh, globale disponible tous les ans dans la région du languedoc donc euh, euh, le languedoc c'est une région méditerranéenne mais contrairement à ce qu'on pourrait le croire c'est une région où il pleut euh, en quantité relativement abondante hein. euh, et donc euh, le, euh, euh, ces pluies, euh, une partie de ces pluies repart par évapotranspiration, euh, et, et donc l'eau s'écoule à travers fleuves et, et eaux vers la mer méditerranée et à travers, via cet eh bien, il y a des prélèvements qui se font hein, pour euh, l'alimentation des, des êtres humains, l'irrigation agricole, etc. Donc on a 7 milliards de mètres cubes d'eau à disposition tous les ans euh, dans, dans cette région, ce qui est un chiffre assez, assez considérable. Hein. On n'est on pas, euh, on, on pas au Maghreb, on n'est pas au Sahel, on n'est pas dans le désert du Sahara. Hein. Euh, le Conseil régional euh, du Land de a, a, il y a quelques années, euh, fait une étude pour. Euh, a commandé une étude pour estimer euh, les besoins supplémentaires d'eau à l'horizon 2020. Et cette étude a, co a conclu à euh, un besoin su supplémentaire euh, de 60 millions de mètres cubes d'eau euh, euh, dans les années qui viennent. Par, Donc, par an. Par an. Donc, on se dit, on a d'un côté 7 milliards de mètres cubes à disposition, on a besoin de 60 000 millions de mètres cubes supplémentaires en termes de prélèvement, on va pouvoir sans problème, sans problème assurer, assurer ces besoins supplémentaires. Et bien, ce n'est pas le cas. Depuis, depuis quelques années, la région souffre de difficultés d'approvisionnement en eau, notamment pendant la période estivale. Et pour nous, ces difficultés d'approvisionnement en eau sont révélateurs d'un phénomène qui est beaucoup plus large, euh, euh, que nous appelons une crise de l'eau euh, dans cette région. Alors, cette crise de l'eau, elle n'est absolument pas due à une rareté de la ressource. Je, vais, je vous l'ai démontré. On a 7 milliards de mètres cubes d'eau à disposition tous les ans. Cette crise de l'eau est due à une mauvaise gestion de l'eau dans la région. Euh, cette gestion de l'eau est un certain nombre de caractéristiques. D'abord, elle obéit à une logique marchande, même lorsque euh, elle se déclare euh, publique. Hein, on va le voir, euh, l'un des éléments que je vais vous donner par la suite. Cette gestion de l'eau euh, repose sur des choix de développement économique et d'aménagement du territoire qui n'ont jamais été remis en question depuis plus de 50 ans hein, et qui en particulier ne tiennent pas compte des contraintes environnementales. Et, Dernier aspect de cette gestion de l'eau, c'est que cette gestion de l'eau a un manque criant de démocratie à tous les niveaux de la gestion de l'eau, au niveau local, euh, au niveau des collectivités territoriales euh, et également au niveau des, des services de l'État. Alors, pourquoi nous disons qu'il y, qu y a une logique marchande de, de la gestion de l'eau en Angkor-Coussillon si on regarde les services d'eau potable et d'assainissement euh, dans cette région, la majorité des collectivités locales sont en DSP. Euh, la, plus grosse, euh, la, la, la plus grosse communauté d'agglomération, qui est celle de Montpellier, qui regroupe 31 communes, l'ensemble des services d'eau potable et d'assainissement sont passés au privé. Okay une partie, une partie euh, Veolia et une partie Suez. Euh, la, la, la deuxième grande communauté d'Aglo, qui est celle de Perpignan, où il y a 20, 26 communes, euh, on a 17, 17 DSP et, euh, sur 26. Euh, et dans, dans les DSP, donc dans la délégation privée, on retrouve les plus grosses communes. Lorsque les contrats arrivent à échéance, ces contrats sont quasi systématiquement renouvelés. Euh, systématiquement au privé. En termes de tarification euh, de l'eau potable et de, de l'assainissement, on n'a pas de tarification dite sociale. Alors le terme de tarification sociale, c'est un, un, un terme qui est très contestable en soi, qui veut dire beaucoup de choses. Mais ce, ce qu'on constate nous, c'est qu'en entreprisillon, il y a systématiquement une partie fixe, ce qui veut dire que les faibles consommateurs paient pour les gros consommateurs. Et on a absolument à ma connaissance, pas d'exemple, où les, les premiers litres d'eau consommés, euh, le tarif est pris en charge par la collectivité, la collectivité locale. Tout passe par la tarif, euh, tarification d'usage. Alors, on a aussi une logique par chambre, parce que dans cette région, euh, le, le conseil régional a décidé de mettre en place un réseau régional d'eau brute, qui est exploité par une société d'économie locale qui s'appelle BRL, qui est exploité pour la région. Et cette société BRL, qui veut dire Bar rhône Languedoc, a pour actionnaire principal la région et les départements du Languedoc-Roussillon, mais par contre, elle, elle, elle, elle s'appuie sur un certain nombre de filiales, dont une filiale qui s'appelle BRL Exploitation, qui exploite effectivement la distribution, euh, la distribution de, de l'eau brute euh, que BRL va, va pomper dans, dans, dans le Rhône, et euh, cette, cette filiale exploitation a pour actionnaire majoritaire euh, sort à 49%. BRL est également le maître d'ouvrage du projet Aquadomicia pour la région. Et dernier point euh, euh, sur la logique marchande euh, sur lequel j'aimerais insister, c'est la notion de pôle de compétitivité haut. Euh, les pôles de compétitivité haut ont été mis en place depuis quelques années en France. Euh, je crois qu'il doit y en avoir trois ou quatre. Hein, et Montpellier a été, a été désigné. Euh, comme pôle de compétitivité haut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pôle de compétitivité haut C'est un recoupement de laboratoires de recherche publique associés avec des entreprises privées. Euh, L'idée euh, sous-jacente derrière ce pôle de compétitivité est haut, c'est de remplacer le financement de la recherche publique, par les, euh, qui est, normalement peut être assuré par l'État, de le remplacer par un financement euh, du privé. Donc, vous avez un certain nombre de laboratoires de recherche publique euh, à Montpellier euh, euh, qui sont estampillés Veolia, et, euh, à, à, à un autre laboratoire qui est estampillé Suez, euh, etc. Euh, ce pôle de, ces pôles de compétitivité eau posent d'autres problèmes que simplement l'aspect financement. Euh, C'est que, comme le, comme le nom l'indique, compétitivité... Ces pôles de compétitivité héraut vont mettre en concurrence les territoires français et non pas s'appuyer sur une notion de solidarité. Et également, ces pôles de compétitivité héraut vont servir à la conquête de marché à l'exportation pour les entreprises privées. Alors, maintenant, un petit mot sur le modèle de développement économique du de coussillon Alors, première chose sur laquelle j'aimerais insister, le de coussillon est une des régions les plus pauvres de France c'est la région qui a le 21e PIB par habitant sur les 22 régions de la France métropolitaine le taux de chômage est très supérieur à la moyenne nationale aussi on a une très très très fortes inégalités sociales le développement économique s'appuie essentiellement sur plusieurs piliers hein, notamment le tourisme qui est un tourisme essentiellement balnéaire euh, sur la côte littorale et qui est un tourisme qui pose, on va le voir, beaucoup de problèmes au niveau, au niveau de la gestion de l'eau, puisque ce, ce tourisme conduit à la construction de golfs. Il y a neuf golfs qui sont en, en, en construction dans le département de l'Hérault. Hein. La construction de marinas euh, sur, euh, sur, euh, sur toutes les stations balnéaires qui mettent en, en, danger, euh, en danger des milieux extrêmement fragiles. L'agriculture est aussi un, un, un, un autre pilier euh, économique et comme en France, ce qu'on constate ces dernières années, c'est une très forte concentration des exploitations et une agriculture qui est très majoritairement une agriculture productiviste, Vous on sait qu'elle est la première cause de pollution de l'eau en France et qui est une agriculture très fortement consommatrice en eau. L'agriculture biologique est assez dynamique en l'antococillon, mais malgré son dynamisme, elle est incapable de répondre à la demande locale. Euh, et, et l'agriculture biologique euh, en langue de est essentiellement tournée à l'exportation maintenant regardons les politiques d'aménagement du territoire parce que ça c'est très très important il y a une caractéristique du langue de Poussillon, qui est la démographie Alors, on a une très très forte croissance démograph démographique euh, qui est Encouragé par les collectivités territoriales. Et à mon avis, c'est une grave erreur parce que cette croissance cette euh, démographique est déséquilibrée dans l'espace. On a une très forte concentration de population sur la zone littorale et une relative, relativement peu de population dans, dans, dans l'arrière-pays. Et également, ce déséquilibre et est un déséquilibre dans le temps puisque on a euh, dû au tourisme euh, des collectivités euh, locales dont la population double en été avec les problèmes d'approvisionnement euh, en eau que ça pose deuxième deuxième aspect qui, qui, qui est très problématique en termes de, de politique d'aménagement du territoire en hein, l'océan c'est l'urbanisation. on est la région qui est la championne de france de l'étalement urbain euh, on sait que l'étalement urbain ça, ça, ça a des impacts très importants sur la, sur la, sur la consommation en eau on est également parmi, euh, parmi les régions de France où il y a la plus forte disparition de terres agricoles. Euh, on a des terres agricoles irriguées qui, qui, sont, euh, qui, euh, qui disparaissent à, à raison de 5% par an. Et on a également beaucoup de constructions en zones inondables et, euh, et fragiles. Je pourrais vous donner des exemples à la fois, euh, à, à, à, à la fois sur... Euh, sur euh, les pyrénées orientales ou sur l'eau des Zéro. ce qui caractérise aussi cette, cette, cette, euh, cette, euh, cette gestion de l'eau c'est qu'elle est, elle est caractérisée par un très important de démocratie au niveau local euh, on a un transfert de compétences des communes vers les agglos euh, et on sait très bien que les agglos euh, dans les agglos on, on, on écarte, euh, on écarte euh, davantage les, les usagers citoyens des, euh, des, de, la, de la prise de décision au niveau des, de la gestion par bassin versant, puisqu'en France on gère l'eau par bassin versant, on s'aperçoit qu'il y a une sous-représentation euh, des usagers résidentiels dans le du bassin rhône-méditerranée et que euh, les, clés, euh, les clés les sages ne prennent pas en compte du tout euh, la notion de transfert interbassin. Qui, qui est un problème qui est, qui est, qui est très important en langue de notamment à travers le, tra le transfert de l'eau du Rhône euh, qui, va qui, est, qui est censé traverser euh, deux départements. Autre aspect, euh, vous savez qu'en France, pour certains projets publics, on est obligé de passer par un, un débat public qui est organisé par, par, une, par une institution qui s'appelle la Commission nationale du débat public. Et ce débat public est censé être financé par le maître d'ouvrage. Et nous, on a participé récemment à un débat public sur le projet Aquedomicien. Et ce qu'on a constaté, c'est que la neutralité de la commission du débat public était, était, était, était très critiquable et que la prise, de, la prise, de, la prise en compte des conclusions n'était pas, pas très correcte non plus. Alors, un petit mot sur le, sur le projet Aquadobicia, qui nous pose un vrai problème. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Aquadobicia C'est un transfert d'interbassins, interbassins d'eau du Rhône, dans l'eau des Léraux, donc deux de départements de, de la région, pour la production d'eau potable et l'irrigation agricole, avec pour objectif de sécuriser l'alimentation la, en eau potable, d'alléger la pression sur les milieux aquatiques fragiles et d'accompagner le développement économique régional et de maintenir l'agriculture diversifiée. Donc voilà un petit peu le projet. Donc, on, on, on, le Rhône est côté droit. On a un, un canal qui s'appelle le canal philippe en gris qui arrive au niveau de Montpellier. Et ensuite, et, et ensuite, on est censé euh, construire un certain nombre de maillots représentés par du pointillés rouge pour traverser euh, l'eau des l'Hérault et alimenter, euh, alimenter en eau potable euh, et euh, également pour les, euh, les agriculteurs. Alors, ce projet à Côte de il, il, y a, il pose un certain nombre de problèmes. D'abord, il, il repose sur une analyse qui a été faite par la société qui va effectivement dé déployer sur ce, ce, ce, ce, ce, ce, ces maillons, ces, ces, ces tuyaux. Et pour nous, ça représente un véritable conflit d'intérêts. Euh, ce projet va également aggraver la crise de l'eau. Hein. Euh, euh, ce, ce projet va coûter 280 millions d'euros, et le coût va être supporté totalement par la collectivité. La collectivité va être obligée de s'endetter, donc obligée de partir sur une politique de l'offre, euh, ce qui va entraîner la surconsommation. Ce projet va profiter uniquement à quelques-uns. On va avoir des conflits d'usage entre les... Donc maintenant, je vais vous présenter euh, les, les solutions euh, que nous proposons. D'abord, retour en régime public. Euh, ça c'est une, une réponse assez classique euh, de, surtout dans ce forum pour récupérer les dividendes aux actionnaires on, on sait dans, dans, dans, la ré, euh, dans la région que la plupart des, des DSP ont des, ont, ont, ont des bénéfices entre 25 et 30% alors qu'ils annoncent 4 à 5% euh, ça va permettre de euh, récupérer les dividendes ça va permettre d'entretenir et de faire évoluer les réseaux qui en ont bien besoin puisque euh, en, région, en région on a des, des taux de fuite qui est oscillent entre 20 et 50% on veut également, à travers le retour en régie publique, mettre en œuvre une véritable tarification sociale et une sensibilisation des usagers à la préservation de la ressource. On veut également aussi qu'il y ait un retour de l'indépendance à l'indépendance de la recherche publique et un renforcement de cette recherche publique. Parce que l'essentiel des ressources en eau, en langue de Roussillon, se trouve dans des aquifères karstiques et c'est une eau d'extrêmement bonne qualité. Mais pour ça, il faut, il faut travailler, euh, étudier ces, ces, ces aquifères kar karstiques, euh, déterminer les relations entre ces aquifères karstiques, les nappes alluviales et les fleuves. Et par exemple, on a à disposition, euh, dans le département de l'Aude et de l'Hérault, d'un aquifère qui s'appelle l'aquifère des Cordières qui pourrait, qui pourrait résoudre parfaitement les problèmes de besoins supplémentaires en eau euh, et, qui, et, et qui éliminerait le besoin d'avoir un transfert d'eau du Rhône euh, jusque jusqu dans ces départements alors on veut, ce qu'on veut aussi euh, c'est une autre politique d'aménagement du territoire et ça, ça concerne directement les élus et nous on est très très remontés contre les élus de, de, de, de, de, de, de la région hein. on veut que les élus luttent vraiment contre l'étalement urbain ils disent tous ce qu'ils qu ils sont contre l'étalement urbain mais ils le pratiquent tout very good, très bien, très on veut également que les élus euh, luttent contre la disparition des terres agricoles irriguées. Ça veut dire de retrouver une véritable détrit du foncier. Quoi. Euh, je peux vous donner des, des, des tas d'exemples euh, où les élus ont accordé des permis de construire en zone inondable ou fragile. Ce Qu'on veut également, c'est que la, la, la politique d'aménagement du territoire soit basée sur une préservation de la, retour, de la ressource. Il n'y a absolument aucune subvention de l'agriculture la, biologique à la proximité des captages. Euh, la, la logique en anglo c'est de payer pour dépolluer et, et non pas d'éviter de polluer, ce qui coûte deux, deux fois et demi moins cher. Et on veut que s'applique vraiment le principe pollueur-payeur. Je vais juste terminer sur ce transparent. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est sortir de la, de la logique du, du taux réseau, qui est vraiment la, la logique dominante à l'environnement, mais aussi dans la plupart des régions de France, en particulier en, en, en favorisant l'assainissement non collectif en milieu rural, qui, qui est une bonne solution, en faisant des retenues collinaires, pour les agricole et en proposant des solutions de récupération de pluie par les particuliers. Et je vais terminer ce transparent là parce qu'il est vraiment important. Pour résoudre la crise de l'eau, il faut passer par une gestion de l'eau qui soit sociale, écologique, mais surtout démocratique. Et malheureusement, qu'on ait des services qui soient publics ou privés, mmh. la gestion est rarement démocratique, même dans le cas de régime publique.